Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais vous dire que j'avais créé sur ma chaîne YouTube un onglet discussion et euh, dans cet onglet discussion j'ai mis euh, certains documents que je juge intéressants euh, par exemple pour bien se confesser parce que ça va devenir nécessaire euh, du fait de l'avertissement il faudra être le plus pur possible pour se présenter devant notre Seigneur. Euh, ou alors, pour certains, euh, quand ils auront découvert l'étendue de leur péchés, ils euh, voudront se confesser. Euh, sachant que le ciel recommande dans ses diverses euh, prophéties, à travers ses différents prophètes, qu'il faut, il faut se confesser euh, une fois tous les mois. C'est un bon rythme. Euh, trop souvent ça engendre du scrupule et euh, bien évidemment c'est euh, l'âme, tout comme le corps a besoin de nourriture spirituelle l'eucharistie, la prière, etc. mais euh, aussi euh, de se nettoyer spirituellement de, comme le corps a besoin de se nourrir aussi euh, physiquement et, de se, et on, on a aussi besoin de nettoyer son corps donc euh, le sacrément de réconciliation permet de, de laver son âme dans le sang du Christ, de retrouver la grâce euh, baptismale. Aussi j'ai mis un lien vers euh, un article pour, pour essayer de devenir un, un chrétien parfait, enfin en tout cas le plus parfait possible. C'est un commandement de notre Seigneur, euh, « Devenez parfait comme moi je suis parfait ». Ensuite, j'ai mis un article euh, sur le qui présente un peu le, le nouvel ordre mondial dans toutes ses dimensions, euh, voilà, j'ai mis mon, mon ouvrage « Restaurer la France euh, catholique et royale », pour une France catholique et royale, c'est un programme politique euh, doctrinal en fait, euh, 100% catholique, où je démontre aussi que la monarchie est le meilleur régime, en tout cas pour la France. Et euh, voilà, c'est un programme euh, doctrinal, donc j'ai pas voulu rentrer trop dans les détails, je me suis euh, basé sur la doctrine sociale de l'Église, essentiellement, les, les encycliques, le catéchisme, euh, un peu la Bible et saint Thomas d'Aquin aussi. Ensuite, j'ai mis euh, le lien vers deux articles, « Qu'est-ce que l'amour ?» et « Qu'est-ce que le bonheur ?» Et euh, enfin, j'indique un moyen euh, de gagner une allégeance plénière. Euh, enfin, en tout cas, euh, bien évidemment, pour gagner une allégeance plénière, il faut euh, se confesser 8 euh, euh, enfin, jours avant l'œuvre ou 8 euh, jours après l'œuvre, euh, communier le jour de l'œuvre et, euh, et bien évidemment euh, être euh, ne, ne pas vouloir faire de péché euh, véniel et de communier enfin de, de prier enfin de prier aux intentions du, du Saint du saint Père et donc en fait il s'agit d'une prière qui dure quelques secondes à réciter et, et qui, qui, qui est l'œuvre en question pour gagner l'indulgence plénière avec toutes les conditions que j'ai énoncées alors je vous rappelle aussi que j'ai un onglet playlist sur, euh, sur ma chaîne YouTube. Alors euh, euh, voilà, euh, bon, normalement j'ai recensé toutes mes vidéos dans, dans les différentes playlists, mais j'ai aussi, euh, aussi euh, pas mal de vidéos euh, qui ne sont pas de moi et que, et que je référence ici. Et sinon, bah, je vous... Je, je vous rappelle que je suis sur Facebook, donc vous pouvez me demander en ami ou vous abonner à mon compte Facebook. J'y publie euh, quotidiennement, euh, sur, Enfin, la ligne éditoriale c'est le nouvel ordre mondial et la fin des temps, mais il y a bien évidemment euh, pas mal d'autres choses, pas mal d'autres sujets sur lesquels je publie, donc j'y suis très actif. Donc si vous voulez vraiment suivre mon, mon actualité, c'est ici que ça se passe. Voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.